Le soleil et les grenouilles par Jean de la Fontaine Aux noces d'un tyran où le peuple en liesse noyait son souci dans les peaux, et seul trouvait que les gens étaient sots de témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait-il, eut dessein autrefois de songer à Aussitôt on oui d'une commune voix se plaindre de leur destinée les citoyennes des étangs. Que ferons-nous s'il lui vient des enfants Dire -elle au sort, un seul soleil à peine se peut souffrir, une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. Adieu, jons et Marais, notre race est détruite. Bientôt on la verra réduite à l'eau du Styx. Pour un pauvre animal, grenouille, à mon sens, ne raisonnait pas mal.